Flora, peux-tu nous jouer la mesure qu'on apprend aujourd'hui Do do si si la. Merci Flora. Voici la mesure d'aujourd'hui. Première note commence do avec la main droite. Do avec le pouce, do Répétez la même chose deux fois. Do, Do, comme ceci. Do, Do. Ensuite, la main gauche, elle revient. C'est, elle va jouer sur le Si, avec le pouce, comme la main droite. Tous les deux, c'est les pouces qui jouent. Comme ceci. Mais d'abord, la main droite, deux fois. Do, Do. Ensuite, la main gauche, Si, Si, deux fois. Encore une fois, Do, Do. Si, si, ok. Maintenant, on va répéter cinq fois. Première fois, do, do, si, si. Deuxième fois, do, do, si, si. Troisième fois, do, do, si, si. Quatrième fois, do, do, si. si. Si. Très bien. Ensuite, la main gauche descend sur le La avec deuxième doigt. Ok Cela donne Do, Do, Si, Si, La. Comme Si, Si. Ok Maintenant, on va répéter cinq fois les enfants. Do, Do, Si, Si, La. Très bien. Première fois. Do, Do, Si, Si, La. Fois. Do, do, si, si, la. Troisième fois. Do, do, si, si, la. Quatrième fois. Do, do, si, si, la. Très bien. Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage, les enfants. À demain.